Au sein du programme Europe Créative de l'Union Européenne, le volet Média soutient les acteurs de l'audiovisuel, du cinéma et du jeu vidéo avec un budget de 1,4 milliard d'euros pour la période 2021-2027. Média s'adresse à des sociétés de production, de distribution, de promotion, à des marchés, des festivals, des réseaux, des activités de formation ou de mentorat ou encore des plateformes VOD. Média peut soutenir des œuvres incarnant la diversité culturelle de la société européenne, la recherche de solutions innovantes et durables pour transformer notre secteur, la circulation et l'accessibilité des contenus pour toucher de nouveaux publics. Cela passe par la coproduction, la coopération entre industries et la mise en réseau pour structurer et renforcer l'écosystème audiovisuel européen, notamment dans la prise en compte des défis environnementaux, sociétaux et numérique. Média investit trois grands pôles d'action regroupés sous forme de clusters. Content pour soutenir la production indépendante, Business pour améliorer la compétitivité du marché et Audience pour développer les publics. En tant que Bureau Europe Créative France, le relais Culture Europe vous oriente dans ce programme, travaille avec vous à toutes les étapes de vos projets et crée des endroits d'échange autour de vos problématiques.